Bien, je vais retourner à utiliser la langue française après plus ou moins un an que je ne l'utilise pas. Et pour cela, je vous euh, demande de m'excuser mon mauvais français. Euh, mais je voudrais dire, bienvenue à l'époque du fascisme. Vous savez qu'il y a fa le fascisme au pouvoir dans tout le monde, non En États-Unis, Trump. Euh, en Brésil, euh, Bolsonaro. En Inde, euh, Modi. Euh, en France, vous avez Le Pen. Le Pen euh, en Italie, Salvini. La gauche euh, entière, pratiquement, parle de réaction euh, de la droite qui est forte euh, et euh, il y a un, un ambient de démoralisation euh, dans la gauche en général. Hein? que ça s'explique euh, avec une incompréhension du, euh, du vrai processus en acte à un niveau euh, mondial euh, en réalité ce que nous avons c'est un processus de polarisation à droite et à gauche il n'y a pas seulement euh, la radicalisation de, à, à, à droite il y a euh, autre processus il y a des moments où la, gauche, euh, la, la droite semble plus forte, mais chaque fois que la, la, la droite prend le pouvoir, euh, gagne des élections, ça provoque des mouvements à gauche. Regardons le Brésil, par exemple. L'année dernière, Bolsonaro, qui a gagné les élections, et tout parlait du euh, fascisme qui avance euh, en Brésil et la semaine passée, euh, dernière une grève générale de la classe ouvrière euh, brésilienne. Euh, et ce n'est pas, pas la première fois que nous avons vu euh, ce, ce type de phénomène c'est euh, la réaction qui provoque la révolution ça c'est la, euh, la la vérité euh, du moment mais ce que euh, nous, nous voyons au niveau mondial c'est l'instabilité politique euh, et sociale turbulences politique Et euh, volatilité des changements euh, politiques, changements électoraux des partis, euh, des nouveaux partis, non? des vieux partis qui, vont, euh, qui, qui, qui euh, tombent et des nouveaux qui se, se présentent. Et c'est un processus euh, très rapide. Par exemple, en Italie, nous avons vu le mouvement des 5 euh, étoiles non? Euh, avec des grandes illusions dans la jeunesse et dans une section de la classe ouvrière. Et après un an, euh, ce mouvement est en crise totale. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas euh, le programme pour résoudre les problèmes de la classe ouvrière. Parce que euh, si euh, on ne prend pas euh, les lèvres de l'économie et euh, commence à nationaliser les moyens de production il les planifier, il n'y a pas de solution euh, à, à, au problème de la classe ouvrière. Il est réformistes de tout type ne comprennent pas euh, cette question. Et ça signifie que les plus radicaux qui arrivent au gouvernement, le, le, le, le jour après le pouvoir du gouvernement, ils commencent à appliquer autre politique. Nous l'avons vu en Grèce, non euh, la, Il disait l'extrême gauche de Syriza. Hein Extrême gauche. Euh, une rare forme d'extrême gauche. Euh, ils, ils ont gagné les élections, ils, ils ont fait le gouvernement, ils ont commencé à appliquer rapidement une, poly, une politique euh, d'austérité. Euh, et euh, nous avons vu comment comme, comme, euh, a fini le processus en Grèce. Mais à niveau mondial, euh, comment on explique l'instabilité euh, Un élément, c'est le changement entre les relations entre, euh, les, dans les relations entre les, les, les grandes euh, puissances oui? euh, les États-Unis qui continuent à être la, la, la première euh, puissance mondiale qui domine mais elle a est, euh, euh, est entrée dans un processus de déclin relatif euh, ce déclin euh, prépare une situation plus turbulent euh, les États-Unis euh, ne peuvent euh, s'imposer comme euh, au passé, euh, euh, l'époque euh, euh, de la dernière période. Euh, J'ai un article ici d'un journal italien, le titre c'est « Pourquoi l'Occident a perdu la bous boussole non ?» euh, il, il explique pourquoi l'Occident n'a pas une idée où aller et comment gérer cette, cette situation et nous avons vu hier les conséquences pratiques de cette situation une situation où Trump pratiquement était en phase de, de, de, de déclarer guerre à l'Iran il avait préparé tout hier, non, attaqué bon, euh, avec les avions et les missiles, etc et au dernier moment, il s'est retiré il a re repensé que possiblement ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais euh, le gouvernement euh, des États-Unis divisait le, le secrétaire d'État, le secrétaire Secretary of State Pompeo, euh, Bolton, euh, et Gina Haspel, qui est la dirigeante de la CIA. CIA non? Ils étaient pour attaquer, pour bombarder euh, l'Iran. Mais les, les fonctionnaires du Pentagon, ils avaient autre idée. Euh, attention, parce que ça peut préparer une situation très euh, dangereuse pour, pour les plus des Américains. Euh, il y a un conflit euh, euh, avec l'Iran, euh, vous avez, euh, vous, dans les, les, les nouvelles, disent, non euh, que les, les Iraniens ont détruit un drone euh, américain, les Américains disent « Non, il passait là, je, je ne sais pas pourquoi, non ce n'était pas, pas pour euh, raison militaire, c'était à, à prendre des photos touristiques non ». Euh, il accuse les Iraniens d'avoir euh, euh, détruit le, le drone euh, dehors des eaux euh, iraniennes. Les Iraniens disent non, il était dedans. La, la, la vérité, c'est que clairement, les Américains, ils provoquent à l'Iran, euh, ils, ils ont envoyé euh, bateaux, avions, euh, soldats, etc. Et possiblement, ils pensent à attaquer. Mais c'est un problème, parce que nous avons vu comme l'Irak est terminée, non la, la guerre irak euh, et toute la situation du Moyen-Orient. Et Trump, il veut donner l'idée d'être un homme fort, mais pendant la campagne électorale, il avait promis au peuple américain de retirer les forces militaires des États-Unis et de n'entrer pas, de, de pas dans les autres guerres. Non il était en, en, en difficulté. Le problème, c'est que ils ont imposé des sanctions à Iran qui ont puni le peuple iranien euh, et euh, ils, euh, ils sont, les états unis se sont retirés des accords non, sur le, le, euh, le, le développement euh, d'un potentiel nucléaire de, de l'Iran euh, ils ont posé autres euh, sanctions et l'Iran euh, euh, cherche de se libérer de, de cette situation euh, le problème que le capitalisme mondial a et que dans le... le, le the the, the Strait of Hormuz. Le, le, ouais. le? Détroit Le OK. Euh, le 30% du pétrole euh, à l'échelle international qui voyage en euh, bateau non, passe à travers ce point. Euh, et ça euh, peut provoquer un problème économique international. Similaire à les années 70... Euh, ...avec euh, la guerre euh, euh, entre Israël et, et les Arabes. Euh, mais euh, ça, c'est seulement euh, un indice de l'instabilité que nous avons à niveau euh, mondial. Autre question, que c'est un problème général que nous voyons. Euh, un phénomène que nous euh, notons en beaucoup de pays, la bourgeoisie qui commence à perdre le contrôle de son système politique... Euh, il y a l'arrivée de, de ces éléments populistes non euh, pas exactement les, les, ils ne sont pas les représentants directs non de la bourgeoisie par exemple Trump n'était pas le candidat de la grande bourgeoisie américaine ça euh, c'est euh, clair euh, j'ai un article ici d'hier de, de, de du de Financial Times euh, qui explique ce phénomène que les, les, les grands capitalistes capitalistes euh, ne, ne, ne trouve pas les représentants qu'il voulait dans les partis traditionnels de la bourgeoisie. Par exemple, un commentaire sur euh, Johnson. Le prochain, regardez, le prochain Premier ministre de l'Angleterre va être un bouffon Ça dit buffon? Buffoon en anglais, buffon en italien, en français, okay? buffon. Buffon. Ok. Euh, ça, c'est, je pense, le, le, le niveau de la bourgeoisie britannique. Euh, quand, de, quand il y avait les capitalistes qui, qui parlaient euh, de faire attention avec le Brexit, etc., Johnson avait répondu « fuck business ». Pas exactement la manière de représenter les intérêts des capitalistes britanniques. Euh, le phénomène de, de Johnson, c'est des, des carriéristes politiques de la droite. Ils pensent seulement à un objectif. Devenir le dirigeant du Parti conservateur et être le premier ministre. Ça c'est le, le Parti conservateur qui, que, au passé, il était le, le, le parti de la bourgeoisie. Il était un parti qui pensait à longue période, euh, les grands intérêts de la classe euh, bourgeoise, etc. Il se réduit à un parti de populiste qui pense à ses carrières personnelles. Euh, et euh, le même passe en État, en États-Unis. Il explique qu'il y a beaucoup de capitalistes euh, américains. Euh, qui, regardez, 600 euh, compagnies qui disent que, euh, euh, qui, qui parlent du de, de problème euh, en États-Unis, que euh, imposer euh, les tarifs, les tarifs, les impôts à les produits chinois, etc., provoquer une guerre protectionniste peut détruire 2 millions de travail euh, en États-Unis. Mais Trump, il, il pense seulement euh, à ses intérêts et à sa politique. Euh, ce phénomène de perdre le contrôle de, des partis, comment s'explique S'explique euh, avec cette idée. La politique que la, bourgeoisie, la grande bourgeoisie doit imposer à, au peuple, à la classe travailleuse, etc., c'est une politique tellement dure que un parti qui commence à l'appliquer commence à perdre euh, consensus non euh, politique, électorale, etc. Ils ne peuvent imposer la politique et en même temps maintenir la base électorale. Ça explique ce phénomène dit euh, populiste, non, élément de, de, de, de, de gauche et de droite, populiste gauche et droite. ils sont obligés à chercher consensus électoral, et pour le faire, il doit promettre qu'ils vont changer les choses, ils vont améliorer la vie, etc., etc., etc. Beaucoup de fois, c'est de manière réactionnaire, non Avec la politique raciste, euh, contre les, les, les immigrés, euh, une politique contre l'Union Européenne, parce que c'est l'Union Européenne qui crée les problèmes, etc. Et c'est... Tout cela déstabilise la, euh, le système. Euh, J'ai un autre article ici euh, qui vient de France en Terre, c'est un journal français, de Pierre qui Il parle de la faiblesse de la démocratie, il parle de la situation d'une extrême polarisation dans la vie politique, où il n'y a pas la recherche du compromis comme au passé. Il dit on cherche la victoire avec le Kéo, K.O. Le débat politique qui est euh, euh, violent, euh, les, les, les social networks, comment on se dit euh, Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se transforment dans champ de bataille. Ça, c'est comme il décrit la situation euh, d'aujourd'hui à, euh, à niveau politique. Euh, et cette instabilité et volatilité, comment on s'explique Je l'ai dit, là, ça, elles se rencontrent dans la, la question économique. À niveau mondial, nous sommes dans une crise du capitalisme qui a commencé en 2008 plus ou moins, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, il va euh, euh, ils n'ont pas euh, trouvé une solution à la crise autre crise plus profonde se prépare et maintenant il parle d'un ralentissement euh, synchronisé euh, de l'économie mondiale, par exemple euh, un article qui parle de l'économie globale euh, que euh, les, nous sommes passés de la croissance synchronisée d'il y a un an, quand le PIB euh, il était en croissance dans le 70% de l'économie globale, et nous sommes passés à une situation où le 75% de l'économie mondiale est euh, en euh, une phase de euh, ralentissement synchronisé. Euh, ça prépare une crise sérieuse à niveau mondial dans euh, la prochaine période euh, votre votre comment on se dit païsain, païsain, comment je -je? Compatriote. compatriote je pense que quelle est votre compatriote euh, madame euh, Lagarde euh, qui parle de le, le, le danger de ce processus de, de ralentissement de l'économie euh, elle parle de les, tous les problèmes euh, que l'économie rencontre elle donne des conseils non, sur le, ce qu'on de, devrait faire et une de ses conclusions euh, dans un article c'est que nous avons besoin de plus de coordination internationale euh, des économies et c'est exactement ce que euh, c'est impossible d'appliquer parce qu'il y a euh, des, des experts économiques bourgeois internationaux ils sont comme les prophètes de la vieille de la Bible, non? Qu'ils euh, euh, indiquaient les problèmes du futur, non? Et, etc. Ils viennent écouter, non? Ces, ces, ces, ces experts bourgeois, ils disent la vérité. C'est nécessaire cette politique, blablabla bla bla bla bla. Mais ça, il y a un problème. Appliquer cette politique signifie qu'il y a des pays et des éléments dans la classe bourgeoise qui vont gagner et beaucoup d'autres qui vont perdre. Il y a des pays qui dominent et des pays qui sont dominés. Et quand euh, il y a une crise économique, ce n'est pas un boom économique de, de post-guerre, c'est une crise économique, ça signifie que beaucoup de pays vont perdre et ça explique la tendance vers euh, le protectionnisme à niveau international. Le conflit entre les États-Unis et la Chine, mais ce n'est pas seulement avec la Chine, c'est avec l'Europe c'est dans l'Europe. Le Brexit, c'est un élément de, de ce processus. Chaque bourgeoisie nationale qui cherche de résoudre ses problèmes, euh, faisant payer les autres. Hein. Euh, et ça va euh, rendre pire la crise, plus, profond, plus profonde. Et, mais ils ne peuvent fa faire rien euh, pour l'éviter. Parce que chacun cherche de survivre dans une situation euh, de crise profonde. Du système. En même temps, nous avons une croissance internationale de, de la dette. Euh, la demi-part de la dette mondiale euh, est dans les mains des États-Unis, Chine et Japon, euh, euh, qui euh, que, que te donne une idée de la situation. Euh, le, la dette globale est, est arrivée à 184 trillions de dollars. Euh, et j'ai dit. La, la, la demi des États-Unis, Chine et Japon. La vérité, c'est que le système a, a continué à vivre grâce à, à la dette qui continue à croître. Um, et ils ne peuvent faire rien pour le fermer. Ils, ils, arrivent, ils arrivent des gouvernements qui, qui entrent disant, nous allons appliquer l'austérité, nous avons réduit la dette parce que c'est nécessaire de réduire la dette, et à final de 4 à 5 ans, tu regardes, la dette est plus, plus haut c'est impossible de le résoudre dans le système. Seulement, euh, faisant payer très durement à la classe ouvrière, il peut faire quelque chose. Et ça provoque l'instabilité politique et sociale que nous euh, euh, voyons. Euh, en même temps, nous regardons euh, un autre processus que c'est euh, la polarisation, non seulement politique, mais sociale, économique. Euh, la croissance de, euh, de, de, de l'accumulation de richesses dans les mains euh, d'une petite minorité et la grande majorité de la population qui perd. La, le pourcentage de, de la richesse nationale dans chaque pays qui va aux salariés euh, des, des, des travailleurs euh, continue à, à tomber et la part qui se concentre dans les mains des riches euh, augmente. Il y a beaucoup d'articles sur ce euh, phénomène euh, euh, de, de, dans, dans chaque pays. Euh, et euh, les États-Unis sont euh, un élément de déstabilisation à niveau mondial. Euh, si nous regardons les perspectives de la dette des États-Unis, par exemple, j'ai un article ici de, de l'année dernière, qui ils font une prévision qu'entre euh, 2024, en, dans 115, euh, la dette américaine va arriver à 140% du PIB. Ça, c'est euh, plus grand que de la, la dette d'Italie d'aujourd'hui. Et il parle que l'Italie, c'est le pays qui pourrait euh, provoquer une crise de l'Europe parce que la dette euh, italienne est tellement grande, tellement haut Et euh, en même temps, les dettes des banques italiens peuvent euh, provoquer une crise bancaire. Par exemple, les euh, non-performing loans les, hein? les prêts pourris, les -pourris. Euh, plus ou moins 25% de, de, de ces dettes en Europe sont dans les mains des banques italiens euh, signifie qu'il y a des banques italiens qui risquent de, euh, de tomber euh, parce, parce qu'ils ils, ils ont euh, un niveau de tellement haut de, de dette euh, qu'ils peuvent euh, euh, entrer en crise et ça c'est euh, dans les états unis te donne une idée de où vont les États-Unis. Même, même, même processus aux États-Unis de, de euh, polarisation. Ici, ils, parlent que, ils disent nous devrions parler pas de l'1% des riches, mais le 0,1% des euh, très riches et le 90% de la population qui euh, perd dans ce, ce processus et euh, ils ont des perspectives très pessimistes ici il y a un article de un euh, journal américain qui parle de euh, euh, que l'inégalité que nous avons non euh, il va finir avec la violence dévastation, guerre, révolution dissolution de l'état pestilence, calamité ça c'est la perspective euh, euh, comment se dire euh, optimiste de la, de la, de, des bourgeois euh, qui analysent les États-Unis. En même temps, dans les États-Unis, nous voyons autre processus que c'est la réponse de la classe ouvrière. Euh, il y a Trump qui a gagné. Nous avons expliqué dans les documents le pourquoi. Mais nous, vous, vous notez la lutte de classe dans les États-Unis. Particulièrement la lutte des professeurs d'un État à autre. Des grandes manifestations euh, des professeurs. Euh, autre question, que la, la, le pourcentage de la population des États-Unis qui con se considère classe travailleuse a augmenté énormément. Ça, c'est un, un indice de changement de la conscience. Les personnes qui avaient un travail avant, ils se pensaient euh, classe moyenne, non? maintenant, les mêmes se considèrent euh, classe tra euh, travailleur, euh, travailleuse. Et euh, ça prépare euh, une nouvelle situation dans les États-Unis. Et c'est seulement le début, la lutte des, euh, des professeurs dans les États-Unis. La, la lutte de classe est retournée dans les États-Unis. Quand il y a euh, euh, une situation où, au passé, se, se déclarer socialiste dans les États-Unis, c'était comme se déclarer pratiquement martien, non extraterrestre. Euh, Aujourd'hui, la, la demi-part de la population américaine considère que le socialisme, c'est une bonne idée. Pourquoi Quand il y a euh, cette crise, cette croissante pauvreté, euh, réduction de, de, du salaire réel, etc., hein, ils cherchent euh, une alternative. Et quand ils disent que euh, le socialisme, c'est euh, la, euh, la santé, la santé euh, gratuite, ah, c'est une bonne idée. Non Et ils veulent le socialisme. C'est... Euh, c'est inévitable que dans la conscience de, des travailleurs américains, l'idée euh, que c'est nécessaire de prendre euh, les moyens de production et les utiliser pour les intérêts des travailleurs va euh, croître dans la, la prochaine période. Euh, et les éléments de polarisation, nous les voyons non seulement à économique mais politique. Il y a Trump, mais il y a Sanders. Maintenant, dans les sondages, ils disent que... Le, L'individu plus euh, populaire dans la politique américaine, c'est Sanders. Et pourquoi Nous, nous, nous savons qu'il est hein, pratiquement réformiste dans le Parti démocrate, etc. Mais quand il parle de la révolution contre les, les millionnaires, les millionnaires, etc., quand il parle du socialisme en général, il est euh, euh, populaire. Et ça, c'est la polarisation. Une part de la population qui cherche à gauche et une part qui va à, à, à droite. Dans, à Canada, Québec, votre ex-colonie euh, que vous avez perdue il y a beaucoup d'années, euh, il y a euh, Québec solidaire, un parti de gauche non euh, qui euh, passe dans les élections euh, de l'année dernière de euh, 3 députés à 10, de, plus de, de 300 000 votes à plus de so euh, 600 000 votes. Euh, ça, euh, c'est un, un, une expression de la radicalisation à gauche. En même temps, nous avons euh, euh, la coalition à euh, venir Québec de la droite qui a gagné. C'est similaire en euh, on, Ontario la même chose avec euh, Doug Ford, etc. Euh, cette polarisation qui on note à niveau international, euh, comment on peut le définir C'est les classes qui se préparent pour la guerre, ça c'est l'explication. La, euh, la classe ouvrière, les travailleurs qui cherchent une alternative à gauche, avec toute la confusion qu'on a, mais ils cherchent là. Et la bourgeoisie, avec les éléments comme Bolsonaro, comme euh, Trump, euh, etc., qui se préparent à attaquer la classe. Ce euh, sont les préparatifs pour la guerre de classe à niveau, à niveau international. En Chine, qui est devenue la, la seconde puissance économique mondiale, euh, nous voyons euh, un, un processus de ralentissement de l'économie dans la dernière période. Euh, le, le, le taux de croissance, c'est un niveau que, pour la France, il serait euh, un miracle. Hein? Il serait incroyable, 6% de croissance. Pour la Chine, que c'est un pays en processus de transformation des millions de, de paysans qui, qui abandonnent la terre pour aller dans les, les cités, 6% ce n'est pas suffisant. Les derniers chiffres donnent l'idée qu'elles pouvaient, euh, pouvaient euh, passer à moins de 6%, à 5%, euh, etc. Euh, et qu'il euh, et, et y a le phénomène en Chine qu'ils ont maintenu la croissance économique avec des grands investissements euh, publics et avec une un grande expansion du, du crédit. Mais ça a créé une situation de, de, de croissante dette de, euh, de, de la Chine. Euh, J'ai les chiffres ici. Oui. Euh, le pourcentage de la dette, euh, non, comparé à au PIB, était 135, mais en 2011, il passe à 100. 70 et euh, en 2016 il est passé à 2 euh, 235%. Euh, C'est une explosion de la dette euh, en Chine. C'est plus ou moins une politique similaire à ce qui a préparé la crise de 2008 en Occident. La Chine se prépare à une situation similaire. Euh, je, ça, ça te donne graphiquement l'idée de la dette de. 2006 à 2017. Ça, Croissance continue, croissance permanente de, de la dette euh, en Chine. Euh, et ça, euh, ce n'est pas soutenable aux longues euh, périodes. Euh, et le ralentissement euh, de la Chine prépare autre crise au niveau mondial. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, la Chine... Euh, a donné au système capitaliste mondial un certain comment se dit euh, euh, coussinet comment se dit je... hein? Amortissement. Amortissement. ouais amortissant amortissant <rire> euh, il a, don, il a euh, euh, la, la croissance chinoise a permis au système de survivre à une crise plus profonde non? maintenant la Chine se transforme possiblement dans la cause de la prochaine crise parce qu'il y a euh, ce ralentissement euh, synchronisé à niveau international et la Chine fait part de ce euh, processus euh, il y a un titre d'un article de Kenneth Grogoff économiste euh, une récession chinoise est inévitable et ne pensez pas que ça ne va te affecter non euh, ça c'est l'analyse des, des, des, des économistes sérieuses euh, euh, il y a un ralentissement de la Chine. Après une longue période dans laquelle ils ont appliqué la politique d'expansion de, euh, du crédit, ils sont arrivés à un point que le crédit ne fonctionne pas comme, comme avant. C'est comme une drogue, non la drogue d'un euh, toxicodépendant. Comment on dit. Hein. Je dois parler italien avec l'accent français. Ça marche, euh, ça marche bien, <rire> Suffisant. Un peu au napolétain avec l'accent français. <rire> euh, et à 60 plus ans, on oublie ce qu'on avait euh, dit. Toxicomanie. Oui. Ah, la drogue. C'est comme la, euh, euh, la drogue qui... Euh, plus on le prend, moins il, euh, il fonctionne. Il doit prendre sept, euh, de plus, de plus, de plus. Ah, un point, euh, on arrive à la crise. Euh, mais il y a le, le développement à Hong Kong euh, donne une idée de la situation dans laquelle nous sommes entrés parce que Hong Kong formellement fait part de la Chine mais il y a une frontière entre Hong Kong et la Chine euh, pour l'histoire, ils il cherchent d'absorber lentement Hong Kong et un des, euh, des euh, éléments de ce processus c'était faciliter à le régime chinois d'arrêter les dissidents à Hong Kong. La loi qu'il voulait imposer, c'était une loi que Xi Jinping voulait imposer à Hong Kong. Nous avons vu la réaction. Une réaction incroyable de mobilisation d'un million, possiblement deux millions de personnes euh, à Hong Kong. Et ça a obligé au gouvernement d'Hong Kong de retirer la loi. Et c'était Xi Jinping de Beijing qui a donné le conseil. retirer la loi. Ils ont un, un, dile un dilemme. Non? Que c'est, imposer avec la répression pourrait provoquer un mouvement tellement fort qu'il pourrait s'expander se, euh, dehors de Hong Kong et impacter la Chine. Non? Mais s'ils euh, font une concession de ce, euh, de ce type... Non? Euh, ça donne l'idée que Xi Jinping n'est pas euh, l'homme euh, monolithique fort euh, qui domine etc il donne l'idée qu'il peut subir une défaite en, en Hong Kong c'est un, un, un grand problème qu'ils ont et euh, euh, ça te, da, te, da, te donne une idée du processus au niveau international je n'ai pas tant d'entrées. De, dans la question, mais il y a des articles sur euh, notre page web que vous pouvez euh, euh, lire. La Chine, en même temps, commence à se transformer dans une puissance militaire. Des grands investissements dans les armes, dans les bateaux, des, des portes-avions, si? euh, parce qu'elle a besoin de protéger ses routes euh, de, de commerce. Non? Euh, elle entre dans les, la scène internationale. Et ça fait part de l'instabilité, parce que euh, le, la puissance des de États-Unis réduit, relativement réduit. Elle continue à être la première puissance. Mais dans la région euh, du Pacifique, euh, etc., la Chine commence à être un, un, une puissance. Le même processus que nous avons vu avec la Russie, qui n'est pas une puissance mondiale, mais régionale aussi. Elle a joué un rôle, par exemple, en Syrie, où elle a euh, des intérêts. Et euh, l'instabilité du, du Moyen-Orient s'explique euh, avec ce processus. Euh, retournons à, à les pays capitalistes euh, de l'Occident. Nous regardons le, ce qui passe en Europe. Nous regardons tout l'Angleterre, la Grande-Bretagne, comme un problème pour euh, l'Union européenne. Mais euh, ici, j'ai un, un article de Bloomberg qui euh, dit que le problème italien de l'Europe peut, peut être plus grand que Brexit. Euh, et comment il l'explique ben, La Grande-Bretagne peut laisser et nous pouvons plus ou moins tolérer et gérer la situation. Mais l'Italie, elle est au cœur de l'Europe avec cette crise bancaire qui se prépare, chute économique de l'Italie. Et les conclusions, ce que... La Grande-Bretagne euh, laisse, mais l'Italie, elle peut faire explo exploiter toute l'Europe euh, parce qu'elle est euh, au, au centre euh, de l'Europe. Et la crise italienne euh, peut préparer une grande crise euh, um, pour toute euh, -tout l'Europe. Euh, en Italie, euh, nous, nous voyons euh, cette crise économique qui, sont une dizaine d'années, sans croissance, pratiquement au maximum 1% année. Maintenant, elle est en récession. Euh, et euh, la situation politique correspond à la situation qu'ils ont. Parce que la vraie politique qu'ils doivent, doivent appliquer en, en Italie, c'est une politique d'austérité très dure. Ils ont déjà appliqué beaucoup, mais ils, ils n'ont euh, pas fait suffisamment pour les intérêts du capitalisme Il doivent attaquer de plus euh, cette, cette situation a, explique le changement et la volatilité italienne euh, euh, le mouvement 5 étoiles qui commence avec un comédien hein, euh, Grillo euh, il se transforme dans un mouvement qui gagne dans les élections il forme un, un gouvernement avec euh, euh, la euh, l'EGA que s'est transformé dans le parti de la droite italien, réactionnaire, très réactionnaire. Non euh, le peuple a voté cinq étoiles parce qu'ils avaient promis au Sud, particulièrement, un salaire pour les peuples. Ça s'explique explique simplement, très simplement, non, le phénomène. Mais quand il arrive au gouvernement, il commence à faire les comptes avec euh, ce que l'État a et qu'il qu n'a pas. Et il... Euh, décident que seulement une petite minorité peut recevoir ce salaire. Hein. Ils ont fait beaucoup de concessions à la Ligue hein, et au final, ils sont en crise profonde. Changement rapide de la situation. Ça, nous pouvons le, euh, comment, le, euh, prévoir que ce type de phénomène se va répéter en France, en Espagne, en Angleterre, etc. Volatilité, euh, mouvement à gauche, mouvement à droite, le, le, le, les masses qui votent un parti avec un grand espoir de changement après ils voient que dans la pratique ça ne passe ils passent à autre parti c'est un, un, un, un mouvement continu, continu euh, euh, de l'électorat euh, l'Italie prépare une crise Allemagne qui il y a 5-6 ans était le moteur de l'économie européenne maintenant est en crise est proche d'une euh, euh, récession euh, et le taux de croissance, par exemple, euh, de 2%, de 2 à 1,5%, le dernier était 1% et pratiquement euh, quasi zéro. Euh, L'Allemagne euh, ralentit. Euh, et euh, il y a une situation où la classe ouvrière allemande souffre, par exemple. Euh, regardez. Plus ou moins 40% de la population de l'Allemagne aujourd'hui a un pouvoir d'achat. Euh, euh, plus, euh, plus bas qu'il y a 20 ans et que euh, l'inégalité, la polarisation de la richesse entre riches et pauvres est à un niveau euh, qui, que de, euh, plus haut de 1913. C'est un siècle qu'on euh, que, que, que, que ne voyait pas euh, ce type de, de situation. Et le niveau de vie... Euh, en Allemagne, qui, euh, qui tombe. Euh, il y a la Grèce euh, qui continue avec une politique d'attaque dure. Résultat, vous avez vu les élections euh, européennes, ce que nous avons prévu, que Syriza allait perdre euh, et ils ont euh, organisé les euh, nouvelles élections. Non euh, et, et ça prépare le retour de la droite, euh, de la... Euh, Nouvelle démocratie, dans le Parti conservateur euh, de la Grèce. Et ça signifie autre vague d'attaques à la classe ouvrière Grèce. Ils n'ont pas euh, euh, trouvé la solution au problème. Euh, et l'Europe, en général, est en crise. Euh, un article de l'économiste qui disait... Euh, que, euh, il, il parlait des 20 ans de, de, de l'euro. Et il conclut l'article que... Euh, que une crise est inévitable euh, et ça peut préparer la fin de l'euro euh, dans la prochaine période. Euh, article de The Guardian, que le titre c'est Les Allemands se pré préparent des, des, plans, est des plans de contingence. Uh, contingency plans. Des, des plans. Ils, ils, ils se préparent pour un, un collapse de l'Europe. Ça, c'est la perspective optimiste pour l'Europe. Et votre euh, euh, ministre Bruno Le Maire, euh, l'année dernière, que disait que l'Europe est dans un euh, euh, état de euh, décomposition. Autre optimiste de la bourgeoisie européenne. Et en même temps, l'Europe souffre la, euh, la, la situation de l'Afrique et de l'Asie. Euh, ce numéro croissant de réfugiés que nous voyons à niveau international, les derniers chiffres d'hier, c'est que 71 millions de réfugiés à niveau mondial, personnes qui ont échappé les guerres, la crise, les désastre naturel, etc., etc., ils continuent à croître euh, ce phénomène. Euh, et euh, et l'Europe souffre les conséquences euh, de cette euh, situation. Euh, ce n'est pas seulement en Europe. Nous, la, nous voyons le même phénomène en Amérique latine, Honduras, etc., les réfugiés qui échappent de la situation là et qui euh, ont créé un problème similaire aux États-Unis de l'Europe. Ce problème de sa, sa masse de pauvres qui arrive, qui échappent à, à, à des, des situations désastreuses et qui cherchent euh, quelque chose dans les pays capitalistes euh, plus avancés et qui augmente les tensions en termes dans ces pays, dans une situation où il y a croissant euh, pauvreté non dans, dans les pays avancés. Et nous avons la crise euh, euh, de Brexit en Angleterre. Nous, nous l'avons expliqué. Euh, je ne vais répéter dans les détails. C'était une expression euh, d'une section importante de, de, de la population britannique. de euh, c'était un vote, vote de, de, de proteste contre l'establishment. Ils ont donné au peuple la possibilité de s'exprimer et ils se sont exprimés de cette manière. Euh, mais c'est un, un indice de, euh, de la situation. L'Angleterre, hein, le Royaume-Uni, par exemple, euh, si, si on regarde le, le nord de l'Europe et on prend les régions les plus pauvres, pauvres, pauvres 9 de les 10 régions plus pauvres du nord d'Europe se trouvent en Royaume-Uni. Ça, te donne l'idée. spécialement dans le nord, dans le pays de Galles, etc. Des régions comme Durham, Tees Valley, York, South Yorkshire, Irlande du Nord, etc. Euh, et seulement le 27% de la population du Royaume-Uni vivent dans des régions où ils ont un euh, PIB pro capita hein, euh, au au euh, supérieure à, à la moyenne européenne. Euh, ça, c'est dans l'idée de polarisation de, de, du pays, une, une région minoritaire euh, avec un certain niveau de, de vie, et une grande part du pays où euh, il y a euh, euh, un peuple qui souffre euh, socialement, économiquement. Et, euh, et sa crise continue. Euh, 4,5 millions d'enfants en Angleterre qui vivent dans la pauvreté. Ça explique ce, euh, la, la, la question de, de Brexit. Mais la, la, la bourgeoisie britannique est très préoccupée, parce que sa politique n'est pas Brexit. Sa politique, c'est rester dans l'Union européenne, rester dans le marché. Euh, quand il y a une situation où, euh, euh, pratiquement, euh, la demi-part de, des exportations du Royaume-Uni ils vont à l'Union européenne, euh, laisser l'Union et créer une situation où il n'y a pas la libre circulation non, des produits, euh, c'est un grand problème pour la bourgeoisie euh, britannique. Mais comme je disais au-debout euh, de mon discours, ce que la bourgeoisie veut appliquer, ce n'est pas possible dans la situation politique qu'ils ont. L'austérité qu'ils ont imposée à la population britannique a créé Brexit et euh, le peuple cherche une solution. Que, clairement, nous, comme marxistes, comprenons que ni dans ni dehors de l'Europe il y a une solution parce que c'est le capitalisme le, le, le problème. Mais dans la conscience d'un part important de de, de, des masses, rompre avec l'Europe signifie rompre avec l'austérité. Ils vont découvrir après euh, qu'ils se, se trouvent dehors que le problème ce n'est pas dans, oh, dans oh, mais euh, la nature du capitalisme. Euh, euh, si, si on lit les, les commentaires sur la situation euh, politique euh, britannique, je dois euh, citer un article du Financial Times. Euh, le titre était « La farce du Brexit va se transformer dans tragédie. » Et commence. « Bienvenue à Disneyland. » C'est l'Angleterre. Euh, le premier Brexiteur, Jacob Briggs-Mogg, fait la part de Mickey Mouse. Mm. Euh, euh, et Theresa May est la... Um, uh, The Witch. Comment je sorcière. Euh, mais euh, avec peu de magie. Non? <rire> euh, et... L'autre lait du lac, il y a Donald Trump qui se prépare à nous manger. Ça, c'est comme il décrit la situation en Angleterre, Financial Times, sur la question du Brexit. Et comment il décrit les représentants euh, dirigeants du Parti euh, conservateur qui vont prendre contrôle du Parti conservateur euh, dans les élections euh, qu'ils vont organiser. Vous savez qu'ils ont fait un sondage de la base du Parti conservateur. Ils ont demandé... Euh, S'il y a quelque chose qui tu euh, préfères à Brexit, quelque chose que te, te permettrait d'abandonner ton euh, idée de Brexit, non, la majorité d'ils préfèrent une chute économique euh, euh, à, à, à l'abandon de Brexit, ils préfèrent la destruction du Parti conservateur, non etc. Tout. La, la seule question pour laquelle ils ne sont pas euh, disponibles, c'était un gouvernement Corbyn. Euh, si abandonne Brexit, nous évite un gouvernement de gauche, c'est l'unique euh, chose, la seule chose qu'il qu accepte. Ça te donne l'idée de la base du parti conservateur. Ils sont vraiment fous euh, et ils ne représentent pas euh, euh, les intérêts de la bourgeoisie. L'autre phénomène, c'est clairement euh, Corbyn. Euh, c'est très instable la situation. Vous avez vu les élections européennes le parti Brexit, un parti qui n'existait pas euh, il y a deux mois, a gagné les élections. Euh, probablement, il ne va pas gagner des élections nationales parce qu'en Angleterre, une grande part de la population n'a pas voté dans les européennes. Mais il va prendre une quantité de votes euh, suffisant euh, pour créer des, des, des problèmes. Possiblement, Corbyn euh, va être premier et ils préparent tout pour éviter ce phénomène. L'Angleterre, c'est le pays où euh, un gouvernement de gauche est possible. Mais la droite du parti travailliste, la bourgeoisie, tout, ils travaillent pour l'éviter, pour attaquer à Corbyn, pour chercher de, euh, de le discréditer. Non Par exemple, euh, ils ont gagné les élections à Peterborough, que euh, parce que le, le, le, le, le, le parlementaire s'était euh, démis, demi. Demise. Um, et il parlait d'une victoire du Brexit. Au contraire, uh, a gagné uh, le Parti travailliste. Pourquoi Parce qu'il s'est concentré sur les questions socio-économiques, etc. Um, et ça, c'est dans l'idée du, du, du processus. Polarisation en Angleterre, instabilité, etc. Um, je dois accélérer. Uh -huh. Une après j'ai parlé. Um, il vaut vale la peine de parler de, de, de situation dehors de, de l'Europe, par exemple le Brésil. Euh, Brésil, euh, l'année dernière, nous avons voulu la, la victoire de Bolsonaro. Immédiatement, toute la, la gauche tout a, a parlé de fascisme, fascisme, fascisme. Jusqu'au point ridicule que nos camarades en Brésil, ils ont lancé la, la mot d'ordre, le fora Bolsonaro. Et toute la gauche qui disait « non, non, non, ce n'est pas juste, ce n'est pas le moment, c'est le moment réactionnaire ». Euh, il y a des éléments qui disaient, non, le peuple a voté, on ne peut pas. Non. Dans les manifestations des de, de dernières semaines, ça, ce, ça, ce mot d'ordre est devenu très populaire. Fort, et, et nous sommes euh, les initiateurs non, de ce mot d'ordre. Nous voyons une situation où la gauche a gouverné, a appliqué une politique d'austérité, a perdu euh, les élections. La bourgeoisie a préparé une attaque, a lancé les éléments plus à droite au gouvernement. Bolsonaro, comme, on, comme homme individuel, il a beaucoup de, de sympathies euh, fasciste. Il est possiblement, dans son club un fasciste. Mais le gouvernement Bolsonaro, ce n'est pas un gouvernement fasciste. C'est un gouvernement de droite, réactionnaire, etc., mais nous, nous avons dit, il va préparer lutte de classe. Vous retournez à octobre de l'année dernière euh, à lire les articles que nous avons écrits sur euh, le Brésil. Nous avons prévu que Bolsonaro va provoquer lutte de classe. Il n'y avait autre que disait ces choses. Euh, le même euh, phénomène, nous, partiellement, nous avons vu en États-Unis avec Trump, il est professeur en grève, etc., etc., euh, nous avons, en Inde, les élections où euh, la droite a augmenté sa force euh, électorale. Euh, Modi euh, a euh, pris la majorité absolue dans le Parlement. La, pourquoi Bien, l'alternative la, principale, c'était le parti Congrès. C'était comment dire que les démocrates, comme alternative à les républicains, plus ou moins la même chose. Une alternative qui n'était pas une alternative à les masses. C'était une alternative d'un parti qui a gouverné pendant long, une longue période l'Inde, appliquant une politique euh, d'austérité. Et les masses n'ont pas voulu dans ce parti l'alternative. La gauche, le parti communiste M, marxiste par exemple, qui a gouverné le euh, Bengale occidental, l'ouest, avec une politique d'austérité, etc., les communistes euh, qui avaient 10 députés sont passés à 5 C'est euh, une gauche qui manque, une gauche croyable qui manque, une situation économique d'austérité et de souffrance de la, de la population, qui cherche quelqu'un qui fait quelque chose pour euh, résoudre les problèmes, et euh, le résultat, c'est les élections où la droite a, a gagné. J'ai parlé, discuté avec des éléments de gauche en, I, en Inde qui disent « nous avons le fascisme qui avance en Inde, euh, ils sont très démoralisés, très déprimés ». La gauche est dans, dans un état de, de, de, de, de, de, de, de profond pessimisme, non? Qu ne il, parce qu'il ne comprend pas la réalité de la situation. Et j'ai dit « regarde le Brésil si tu voulais euh, euh, voir ce qui va passer en Inde dans la, euh, la prochaine période euh, ». Dans tout le monde, nous voyons euh, ce, ce processus non euh, euh, qui, qui, qui, qui, euh, qui se développe. développe non euh, à niveau mondial, nous avons autres éléments que nous devons regarder. Je n'ai pas le temps pour, le, pour entrer en Russie, etc. etc. Mais nous regardons le Soudan. Euh, si on étudie bien ce que nous avons vu dans le Soudan, c'est euh, une situation classique de révolution. Le gouvernement, à décembre, le, le gouvernement, la dictature, euh, à décembre, annonce une politique d'austérité, la réduction des euh, euh, subsides, subventions à, ouais, subvention une... subvention une... euh, à l'essence et au pain, non euh, qui sont euh, très durs pour la population, commence un mouvement incroyable des masses qui, après quatre mois, oblige les militaires à euh, prendre le pouvoir et à expulser du pouvoir euh, le dictateur. Le moment continue, continue, continue, jusqu'à la grève générale d'il y a deux trois semaines, si vous vous rappelez. C'était un moment, si dans le Soudan, existe, il existait un parti similaire à le parti bolchevique, cette grève générale serait le moment... De la prise du pouvoir. Parce qu'il y avait tous les éléments pour prendre le pouvoir. Les masses étaient en, en, dans, les, dans les roues. Euh, les soldats de base euh, qui commençaient à sympathiser pour, le, pour les masses. Division dans le régime, etc. Mais qu'est-ce qui est passé la, la direction, grève générale, deux, trois jours, grande grand grève, grande participation. Et à final, il démobilise les masses. En retour, pour euh, commencer à négocier avec euh, le conseil militaire. Euh, une semaine ap après, ils attaquent brutalement autrefois. Autre grève générale de réaction des masses, qui donne l'idée de la possibilité de prendre le pouvoir euh, en Soudan. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Grande mobilisation, et après Retourner à, à, à parler de la possibilité de négociation avec le gouvernement. C'est une révolution possible qui ne, ne, se, euh, ne, ne va se transformer pas dans révolution euh, avec le succès parce qu'il n'y a pas la direction. Ça, c'est la, la seule chose qui, qui manque en, euh, en Soudan. Et nous devions l'étudier parce que c'est une expérience vive euh, d'un processus révolutionnaire. Quelque chose de similaire nous avons vu en Algérie. Si vous vous rappelez, en 2011, la, la révolution arabe, euh, elle avait touché un peu Algérie. Mais euh, elle ne se n'est pas mobilisée, hein, n'a participé vraiment dans le processus. Euh, mais aujourd'hui, Algérie est euh, en, dans un processus de, de révolution. Soudan et Algérie. Mais euh, il y a des autres mouvements. L'Afrique, dans les derniers 6-7 ans, si tu regardes bien, le mouvement contre euh, Mugabe en, en Zimbabwe. Euh, nous avons euh, Burkina Faso, euh, Bénin, et autres, beaucoup de pays, phénomènes similaires. Le vieux président ou pre, euh, premier ministre, qui ne veut pas abandonner le pouvoir, les masses qui, qui euh, ils ont, euh, ils espèrent non, un changement, ils pensent si le vieux ne va, tout va rester comme avant. Nous voulons le changement. Ils commencent à se mobiliser contre. Um, ils se répètent, ils se répète En Afrique du Sud, nous avons, vous, les « Economic Freedom Fighters », qui ont gagné euh, à gauche de l'ANC. C'est part du de le, de le même processus. Manifestation de masse hein, en li, Libérie. Ça, ça s'appelle en français Libéria. Mm. Um, il fait part d'un processus. L'article d'hier euh, sur la page web Honduras, en révolution, euh, le mouvement contre la privatisation, etc., euh, dans ce, ce pays, qui parle de mouvement historique euh, des masses en Honduras. Ukraine, élection, euh, qui a gagné Un comédien non a gagné. Ça, c'est dans l'idée que le peuple ne veut pas le veut vieux euh, pouvoir. Et ils cherchent une solution qui existe. Ce n'est pas une solution, mais elle te donne une idée de ce que les masses veulent hein, euh, euh, obtenir. En Hongrie, nous avons vu des mouvements là. Roumanie, mouvement de proteste. Euh, en Venezuela, nous, nous, nous, nous regardons la situation qui continue à être de conflit entre gauche et, et droite. Le, comment on se dit euh, le, les dirigeants bolivariens ils ont en réalité trahi la révolution, mais au même temps euh, les masses se rendent compte que l'alternative c'est la droite une droite très réactionnaire euh, et ils, ils se mobilisent contre le, le pays continue à être euh, euh, polarisé hein, dans cette situation avec les Américains qui cherchent de s'imposer mais tout pense les Américains, cette grande puissance impérialiste, cherchent d'imposer un coup d'État en Venezuela. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et chaque fois, une défaite. Ils ne sont pas capables de détruire le, euh, euh, le gouvernement euh, bolivarien. Ça te donne une idée des relations de force, non, pas seulement dans Venezuela, mais au niveau international. En réalité, les relations de force sont très favorables à la classe ouvrière. Donc tout le monde, ça c'est la vérité. Le problème c'est que les masses euh, sont très puissantes, mais elles ne sont pas totalement conscientes de la puissance qu'ils qu ont. En soudain, ils il avaient le pouvoir dans les mains. Ils pouvaient prendre le pouvoir. Si, si les comités de résistance s'unissent euh, dans un comité national, ils déclarent, nous sommes le gouvernement du pays. Ils font une appellation à, à, aux soldats. Ils, ils passerait à la révolution. Ça serait, euh, armer la révolution avec les soldats de base, la, la, la, la, ils pouvaient prendre le pouvoir. Mais il n'y a pas la direction capable de diriger dans cette euh, direction. Et ça signifie que la révolution en Soudan va euh, souffrir une défaite. À un certain point, c'est inévitable. Une un, un période longue de, man, de, de, de manœuvres, de confusion, etc. Mais le problème, c'est euh, dans la direction. Et on doit apprendre des situations comme la de Soudan pour penser ce que c'est possible dans un pays comme la, comme la France. Vous avez le mouvement Gilets jaunes, etc., qui a, du, qui a duré une longue, longue période. C'est incroyable si on pense à, à quand il a, il a duré. Au, au final, clairement, c'est impossible de maintenir une mobilisation euh, tel, tellement grande euh, à l'infini. À un certain point, les masses se, se fatiguent hein, et ils vont retourner chez, chez eux parce qu'il n'y a pas une alternative. Mais les problèmes de fond qui ont provoqué ce mouvement sont là. Ils continuent à être et la bourgeoisie se prépare à attaquer euh, autrefois euh, contre euh, la classe ouvrière. Si la situation qui s'est produite soudain se reproduit en France, où les, euh, comment dit, le, le bilan entre les classes, c'est très plus favorable à la classe ouvrière, à la classe euh, des travailleurs. Euh, nous, nous pouvons penser ce qui euh, se va euh, préparer. La bourgeoisie est très préoccupée. Les experts, les, les stratégistes euh, sérieux de la bourgeoisie, euh, les, les éléments qui pensent hein, sont très préoccupés pour la situation euh, du système à niveau mondial. Euh, il, il y a un article de, de Washington Post que euh, je pense que tout a fait avec Facebook. Non euh, ils ont posté euh, le capitalisme en crise. Les, les billionnaires des États-Unis préoccupés pour la sur, sur, survivance euh, euh, du système qui a rendu à eux riches. Il y a des capitalistes qui font des conférences pour discuter du problème que le peuple euh, ne nous aime pas. Non euh, pourquoi Nous sommes des hommes d'affaires, de, de, que nous faisons de, de l'argent, etc. La richesse. Et quelqu'un a dit le problème, c'est la distribution de la richesse. Non nous, nous faisons richesse, mais où est où est, est, est, est concentrée dans les mains de peu c'est un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre parce que c'est la, na la nature du système qui fonctionne de cette manière. Euh, ils peuvent discuter euh, de manière préoccupante du futur, mais ils ne peuvent pas trouver une solution euh, au euh, problème. Et euh, j'avais beaucoup d'autres choses que je voulais dire, mais pour euh, arriver à la conclusion, le système est dans une crise profonde. Il y a instabilité, turbulence, Polarisation à gauche et à droite. Les masses qui cherchent solution à, à la crise. Euh, et notre euh, devoir, notre objectif, c'est construire la direction qui peut donner à les masses la solution du problème. Que c'est la planification économique, de, la planification des ressources euh, humaines et, et matérielles. Et ce n'est pas seulement une question économique. La jeunesse, par exemple, aujourd'hui, est très préoccupée pour la question du changement climatique. Il y a des jeunes qui pensent, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, comment va être ce monde euh, Ils sont très préoccupés. Et ils regardent les politiciens de toutes couleurs, ils parlent, parlent, parlent, mais ils ne font rien. Parce que le capitalisme n'est pas capable de résoudre ce problème. Parce que c'est la planification mondiale la solution du problème. Et la planification mondiale, ce n'est pas possible dans le système capitaliste qui se base sur l'exact contraire. C'est la compétition entre euh, les pays. Aujourd'hui, notre m -m -m message, message euh, de socialisme mondial est la solution à tous les problèmes qui touchent les masses euh, euh, et la question du changement climatique, c'est un de, de, de, de ces éléments. Euh, à, long temps, à long terme, euh, le système prépare la totale barbarie. Regardez ce que le régime a fait en Soudan. Regardez ce que l'Arabie saoudite fait en Yémen. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Syrie, etc., etc., et dans, euh, dans euh, beaucoup d'autres pays, guerre, euh, guerre civile, euh, pestilence, faim, désastre, etc. Euh, et c'est euh, la, la barbarie totale, ce que ce système va préparer. Si nous voulons l'éviter, ça signifie changer les bases économiques sur lesquelles se pose la, la, la société. Et, le, et notre message marxiste, socialiste, est le seul qui peut donner une perspective, une solution croyable. Mais nous devons créer les... Comment on se dit Les, les troupes. Qui, parce que les idées ne sont pas suffisantes. Les idées doivent être... Euh, euh, enracinées. Enracinées. Brought to the people. Nous avons besoin des éléments, des, des, des camarades qui vont expliquer à les ouvriers, à les étudiants, à les jeunes, dans chaque euh, usine, chaque quartier, etc., qu'il y a besoin d'autres euh, politiques. Euh, et nous devons construire l'organisation au même temps que nous continuons à, à analyser et à expliquer. Parce que les masses ont besoin d'une explication de pourquoi, pourquoi je dois payer. Pour l'hôpital, ou l'école, etc., quand avant c'était gratuit. Pourquoi il y a cette crise Pourquoi il y a toutes tout ces guerres, toute cette instabilité mondiale um, Il y a une explication. Et à la base, c'est la base, c'est la nature du capitalisme. Et nous devons l'expliquer, expliquer, expliquer euh, le pourquoi et la solution. Um, c'est la différence entre un monde qui va finalement résoudre les problèmes de base qu'il y a, incluant la question du changement climatique, ou la totale barbarie et la destruction de la civilisation à long terme. Nous devons penser de cette manière euh, quand nous analysons la prochaine période dans laquelle nous sont, sommes euh, entrés. That's it.